Bonjour les amis, dans mes précédentes vidéos je vous parlais des outils professionnels auxquels vous avez accès maintenant pour arriver à, à avoir des résultats bien meilleurs que ce qu'on peut avoir quand on ne trade qu'avec des outils d'amateurs, je vous en parle encore dans cette vidéo-ci. Donc nous sommes ici devant la plateforme Tradovate qui, est, Tradovate qui est un broker américain et qui est une plateforme américaine euh, très puissante. Donc euh, Tradovet a été racheté 150 millions il y a quelques mois donc vous voyez, là, vous voyez un petit peu de quoi, de quoi on parle. Et euh, donc c'est un outil euh, qui est tout à fait abordable pour euh, des amateurs. Lorsque vous voulez commencer à utiliser des outils professionnels eh bien vous avez accès à comme vous voyez devant moi ici le carnet d'ordre, le footprint et le market profile qui est vraiment un outil extraordinaire pour envisager ce que va faire le marché dans les minutes qui suivent. Donc chaque, on travaille essentiellement en 30 minutes donc chaque lettre ici du market profile euh, correspond à 30 minutes et on a ici un profil journalier qui vous permet d'analyser ce que fait le marché à l'ouverture et de prévoir ce qu'il va faire dans le courant de la journée. Donc c'est un outil euh, qu'il faut absolument maîtriser donc j'ai une formation qui parle de cela mais j'en parle également dans mes vidéos ici. Donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ça vaut vraiment la peine de découvrir les outils professionnels euh, auxquels vous avez accès maintenant. Alors certaines personnes me demandent pourquoi est-ce que on, je suis le seul à parler de ça. Bon c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en francophonie qui parlent de ça mais vous savez qu'aux états unis en général pour tout ce qui est internet, logiciels etc. ils ont à peu près 5 ans d'avance sur nous en France, en Belgique donc en Europe. Donc ça vaut la peine d'aller creuser un petit peu ce qui se passe outre-Atlantique et comme je maîtrise l'anglais et l'espagnol eh bien ça me permet aussi d'aller voir ce qui se passe, en Espagne bien sûr ils utilisent ça aussi. Et bon en France bon, en général il y a des personnes qui se limitent un petit peu à ce, qui a, à ce qui existe dans le Pentagone et qui ne cherchent pas à ouvrir leur esprit, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais ailleurs bien sûr il se passe beaucoup de choses et si vous voulez évoluer et avoir des bons résultats bien vous avez aujourd'hui accès à ce type d'outils. Donc le market profile c'est totalement extraordinaire, euh, le carnet d'ordre je ne connais aucun professionnel euh, qui qui, qui fait du scalping qui n'utilise pas le carnet d'ordre. Donc c'est vraiment euh, des outils que vous devez apprendre à maîtriser et on peut bien sûr euh, travailler avec une précision euh, Extrême euh, Donc ici vous avez le carnet d'ordre sur le SP500 donc le marché américain et chaque mouvement ici est un quart de point. Donc vous voyez la, la précision avec laquelle on peut travailler. Euh, ici vous voyez euh, le marché euh, avec les bougies là on est en centiques donc c'est même ultra précis. Donc moi je travaille avec ça, le 1 minute ou le centique donc vous voyez vraiment c'est extrêmement précis. Ici on voit sur le footprint exactement les contrats qui sont passés, sur le carnet d'or les contrats qui sont proposés à l'achat et à la vente. Donc on a vraiment les outils professionnels qui n'ont rien à voir par rapport à, aux traders qui ne traitent qu'avec les bougies et des indicateurs traditionnels comme vous connaissez probablement et que vous utilisez peut-être. Moi je me souviens à l'époque où j'avais suivi une, une formation euh, d'un un gars qui n'a jamais su trader d'ailleurs qui, qui vit à Dubaï, j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Euh, bon il euh, y a des gens qui arnaquent ainsi euh, les, les, les, les candidats à prendre euh, le trading. C'est triste mais, mais ça existe donc il faut vraiment vous rendre compte qu'il y a moyen de trader, de gagner beaucoup, beaucoup d'argent en tradant euh, avec des très petites euh, très petit mouvement sur les trades. Je me souviens que lui il, il rigolait quand on parlait euh, du fait de gagner de l'argent avec un tic. Bon euh, il, avait, il avait rigolé de ça au salon du trading, vous retrouverez peut-être une de ses vidéos qui parle de ça. Mais le gars n'a jamais su trader donc un, il disait qu'il était analyste qui faisait du day trading mais il a fermé sa, son école de trading à Dubaï, ça, ça veut tout dire. Mais bon il continue à avoir beaucoup, il fait beaucoup de vidéos. Euh, vidéo putaclic comme on dit enfin bref il vaut mieux éviter de parler de, de ce personnage peu recommandable. Donc si vous voulez réellement vous arriver à des bons résultats en trading et eh bien il faut bien sûr utiliser les outils actuels qui sont disponibles. Euh, Tradovet est un très bon broker, vous pouvez également l'utiliser sur des sociétés de prop firm dont j'ai parlé dans mes précédentes vidéos. Donc qu'est-ce que c'est une prop-firme Et eh bien c'est une société qui met à votre disposition des capitaux par exemple Elite Trading sur lequel je suis inscrit. Entre 10 000 et 300 000 euros ils mettent ça à votre disposition à partir du moment où vous avez prouvé que vous avez une bonne méthode. Donc une bonne méthode eh bien ça s'apprend, ça peut s'apprendre bien sûr mais il faut utiliser les meilleurs outils pour avoir les, les meilleurs résultats. Donc lorsqu'on traite dans, avec, avec ces outils-là, eh vous pouvez donc à chaque, chaque point ici, chaque quart de point puisqu'on est au quart de point ici, donc chaque tic, vous pouvez gagner par exemple sur le mini SP500 12,50$. Donc chaque fois qu'il qu y a un mouvement d'un tick, ben vous pouvez clôturer votre position et gagner 12,50$. 12, Donc imaginez euh, les résultats que vous pouvez avoir rapidement là-dessus. Vous pouvez aussi trader en, en micro euh, sur certains marchés. Donc aujourd'hui euh, on est ici sur les futurs et il y a moyen de trader avec des capitaux relativement faibles à, avec des outils euh, tout à fait professionnels comme ceux-ci. Donc maintenant les futurs c'était réservé à, aux personnes qui avaient beaucoup d'argent ou professionnels, maintenant ça reste accessible à vous donc à, à tout le monde. Trader les futurs, qu'est-ce que ça veut dire ben ça, ça veut dire trader réellement les marchés euh, tels qu'ils sont. Là on voit tous les contrats qui sont passés réellement sur les marchés. Vous êtes sur les marchés avec les professionnels parce que vous avez des brokers euh, CFD donc qui sont des copies. Bon, j'ai tradé sur le CFD euh, pendant des années, c'est très bien mais bien sûr si vous, pouvez, si vous pouvez passer au stade supérieur ce qui est possible aujourd'hui avec ces outils c'est d'autant mieux parce que vous avez accès réellement à tous les contrats qui sont passés sur un marché, ça change quand même pas mal de choses. Donc euh, à l'heure actuelle vous avez euh, accès donc au market profile qui là aussi est un outil euh, professionnel vous donne des informations extraordinaires une fois que vous maîtrisez ça et euh, vous avez donc euh, tout en main pour réussir en trading. Aujourd'hui on dit que 90-95% des traders débutants euh, ne gagnent pas sur les marchés, euh, perdent sur les marchés. Ben C'est bien sûr par manque de formation, par manque d'outils euh, professionnels qui pourtant vous permettent aujourd'hui d'accéder à, à la réussite mais bien sûr ça demande un minimum de formation, un minimum d'effort bien sûr. Euh, si vous avez euh, appris à trader euh, ou si vous cherchez à trader par vous-même depuis des années, je connais des, des traders qui ont fini par, par arriver à des bons résultats par eux-mêmes mais ils ont mis 10 ans pour arriver à ça. Donc euh, 10 ans et Dieu sait combien de, de dizaines de milliers d'euros ils ont pu perdre euh, en essayant de trader comme ça. Donc si vous voulez sérieusement vous intéresser au trading gagner de l'argent et peut-être en faire votre activité principale, ben il est évident que vous devez utiliser des, ou, des outils comme ceci. Donc il euh, n'y a, a pas photo donc vous ne pouvez pas vous contenter euh, de simples outils indicateurs avec des bougies japonaises. Donc aujourd'hui il faut vraiment passer au stade supérieur si vous voulez arriver à des bons résultats. Et tous les jours donc vous pouvez faire des gains si vous maîtrisez euh, ces outils-là. Donc vous pouvez gagner euh, des centaines euh, voire des milliers d'euros peut-être un jour sur les marchés en tradant tous les jours euh, avec ces, ces outils-là. Le scalping est bien sûr la meilleure méthode euh, pour ceux qui veulent gagner rapidement de l'argent parce qu'il vous suffit de trader une demi-heure, une heure et vous avez fait votre journée. Il hein. ne faut pas rester tout les, toute la journée devant les écrans lorsque vous faites du scalping à 12 ,50 euh, donc euh, le, le petit mouvement, le tick vous voyez que euh, vous avez très vite euh, 10 ticks euh, 20 ticks 50 ticks euh, vous pouvez calculer euh, ce que vous pouvez gagner et encore on n'est qu'en en, mini-SP et c'est pour, pour un contrat seulement. Donc si vous multipliez les contrats, vous voyez euh, les résultats que vous pouvez obtenir. Et avec les propres firmes, donc vous avez la possibilité, si vous maîtrisez bien une méthode comme ceci, d'accéder à des capitaux donc 100 000, 150 000, 300 000 ou même plus sans que vous preniez le moindre risque parce que vous devez passer des tests, montrer que vous maîtrisez bien cette méthode et ensuite donc ils vous accordent un capital et ce ne sera pas votre argent que vous risquez, c'est leur argent que vous risquez donc vous, restez, vous devez rester dans les clous donc pour respecter euh, les pertes maximales bien sûr qu'ils autorisent mais bien sûr sur les gains à ce moment-là ça vaut vraiment la peine parce que vous pouvez garder 80% de vos gains. Donc vous ne prenez pas de risque et vous gardez 80% des gains sur un capital que vous n'avez pas dû risquer. Donc euh, je pense que c'est vraiment euh, très intéressant. Donc j'ai proposé à mes étudiants de, de participer euh, à ce type de euh, donc de, de tests sur les propres firmes, donc il y en a plusieurs qui sont en train de le faire. Et donc j'ai créé un groupe WhatsApp pour arriver à bien maîtriser ça, à s'entraider là-dedans. Et j'ai également un groupe Facebook privé pour bien maîtriser Facebook et bien maîtriser mes formations. Donc je pense qu'il y a là tous les outils pour ceux qui veulent réellement arriver à avoir de bons résultats en trading. Donc voilà euh, ce qui existe actuellement donc les outils qui sont à votre disposition. Vous pouvez essayer par vous-même mais peut-être qu'avec euh, mon aide vous arriverez plus rapidement à des bons résultats et je vous encourage en tout cas à utiliser ces outils-là. Donc le market profile est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le carnet d'ordre bien sûr si vous devez euh, choisir une méthode de trading, ben, il faut choisir le, le Carnet d'Ordre sur les futures mais ça vous donne accès réellement aux outils professionnels, au marchés professionnels et vous pouvez trader autant que vous voulez et, et gagner autant que vous voulez à partir du moment où vous maîtriserez une, une méthode comme cela. Voilà j'espère que ça vous encouragera à utiliser ces outils, moi, je suis à votre disposition si vous voulez participer donc et devenir un trader gagnant. Euh, C'est mon souhait donc que j'ai un maximum d'étudiants qui arrivent à, à la réussite et comme ça euh, peut-être qu'un jour on se rencontrera ici à Tenerife et et on prendra un verre ensemble pour fêter cela. Voilà, je vous dis à très bientôt. Mettez un pouce vers le haut si vous appréciez ma vidéo, partagez-la et abonnez-vous à ma chaîne YouTube et j'espère vous retrouver très rapidement. Au revoir.